Savoir Linux, est une compagnie qui a presque 20 ans aujourd'hui, qui est un spécialiste de l'ingénierie logicielle libre. On tire notre expertise de comment on traduit l'innovation dans le logiciel libre, comment on travaille en communauté, et on traduit ça en service pour nos, nos clients. Et c'est de cette manière qu'on arrive à innover et apporter l'innovation à nos, à nos clients. Savoir Linux a été fondé en 1999. Je me rappelle, je travaillais à la Bourse de Montréal. C'était de se dire que le logiciel libre... Euh et c'était très très innovant à cette époque. L'équipe c'est tout de suite de construire de grandes softwares pour des produits de computing physique. Donc c'est tout de suite de construire une firme de OS custom pour un dispositif imbédé, de configurer un iOS, de l'OS full stack, ou de construire une application mobile. Notre équipe fait des projets avec des solutions traditionnelles euh, comme Portail, avec euh, Portail Liferay, euh, Enterprise Service Bus avec g -Bus Fuse, euh, les systèmes de gestion euh, électronique des documents avec Alfresco et NexEo. Euh, depuis l'année dernière, on a commencé à faire des projets avec des technologies euh, très demandées pour Data Processing et Big Data Analytique avec des euh, avec technologies comme Apache Hadoop, euh, Spark et Kafka. On travaille avec euh, les technologies top modernes euh, dans les environnements euh, dynamiques en développement actif. Microsoft Azure est une solution fiable, flexible et extensible. Et c'est pourquoi on a choisi Microsoft Azure comme une plateforme infonuagique pour nos projets et pour nos clients. Je regarde Azure et je vois que c'est quelque chose qui est beaucoup plus que juste un serveur dans le cloud. C'est une plateforme très fine grained diverse cloud-platform, cloud-offering. Je um, pense que cela être utile pour les clients qui ont des besoins spécifiques. Quelqu'un qui a besoin de fonctions sans serveur, a technology like event hubs. For our build processes internally, we use Docker a lot. So being able to have Docker containers in the cloud, that's a huge win. And this ouverture is not simply a buzzword, it's not simply a marketing parce que l'objectif de Microsoft, c'est to serve au mieux nos clients and this ouverture is a factor of success for the projets we're going to avec with our clients.